Salut à tous Aujourd'hui, on se retrouve pour une recette de pancakes sans gluten. Eh bien oui, je pense à vous, messieurs, mesdames, qui ne pouvez pas manger de gluten. Donc on va faire une recette de pancakes hyper simple, hyper rapide, avec de la farine de Pois C'est une excellente farine d'ailleurs, et super riche en protéines, donc ça c'est plutôt cool pour un petit déjeuner super riche, super plein de vitamines, super cool, super tout ce que vous voulez. Bref, je dis n'importe quoi, donc je vous montre les ingrédients de suite. Alors pour cette recette, vous aurez besoin de lait végétal, d'un œuf, de farine de pois chiche, de maïzena, de sucre complet, d'huile de coco, de vinaigre de cidre et de poudre à lever sans gluten. Oui, elle est déjà offerte, c'est parce que je ne gaspille pas. Donc la recette est archi simple, on va tout simplement mélanger tous les ingrédients secs et ajouter tous les ingrédients euh, humides. C'est parti Oh yeah, yeah, yeah c'est parti Tu viens filmer tous mes ingrédients je suis hyper hyper honnête avec vous euh, je me rends compte que j'ai mis un petit peu trop de lait donc dans ma dernière recette quand je me suis entraînée, oui parce que je m'entraîne pour vous proposer ces recettes euh, j'avais déjà mis un petit peu trop de lait donc je pense que 150 millilitres de lait ça suffit largement pour éviter qu'ils ne s'affaisse comme des grosses patates quand on va les faire cuire donc voilà on va les faire cuire et on va déguster ça ce qui est sympa avec les pancakes c'est qu'aussi vous pouvez les faire le dimanche pour le brunch j'adore le brunch Dites-moi si vous voulez que je vous que je vous fasse une vidéo sur le brunch. Voilà, allez, on fait cuire Voilà donc du coup, on vient de faire cuire nos pancakes. Ils ont une forme absolument immonde. Moi, les beaux pancakes tout ça n'existe pas chez moi. Mais comme je vous ai dit, ils mettaient un petit peu moins de lait, ils seront un petit peu plus compacts et ils se tiendront un petit peu mieux à la cuisson. Je vous laisse tout simplement les déguster avec bah, nature ou ce que vous voulez dessus et puis bah, je vous laisse pareil me dire en commentaire ce que vous en avez pensé si vous voulez que je fasse d'autres recettes pourquoi pas sans gluten, d'autres recettes de petit déjeuner, de brunch, de gourmandise, de plaisir, de joie, de bonheur, de je suis trop excitée il faut que je mange sinon je risque de tomber dans les pommes. Bref allez je me tais, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche si vous voulez recevoir toutes les notifications sur votre téléphone, votre tablette ou votre ordinateur dès que je sors une nouvelle <rire> vidéo. Je vous mets également le lien de mon Instagram dans ma barre d'infos, comme ça vous pourrez voir, bah, dès que je teste de nouvelles recettes, vous pourrez voir ma vie, mon bonheur, mon quotidien, etc., etc. Je vous laisse et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Je refais mon petit clin d'œil. a vu mon fond, ça fait...